On sait utiliser tous les outils. Théoriquement, on est capable de créer des jeux tout seuls. Ils sont très moches, ils fonctionneront pas très bien. Il sera peut-être pas très très fun, mais on peut faire un jeu. Je m'appelle Michael Troget et je suis lead DTE. Je m'appelle Geoffroy Voyard et je suis testeur outil à la DTE. Moi, je suis Marie et je suis l'associate lead de la DTE. Ça veut dire Debug and Test Environment. Ça consiste à tester tous les outils qui sont produits en interne à Quantique et s'assurer leur bonne livraison à tous les développeurs. Ce qu'on appelle outils, ce sont les logiciels créés par la R&D de Quantigreen pour le, ce qu'on appelle la, les équipes de production, qui créent le jeu à euh, proprement parler. Bah en fait, c'est tous les outils Quantic donc c'est Bitdozer, Popcorn, Ciclop, euh, tout ce qui est les plugs Maya, donc des outils supplémentaires par-dessus Maya. Et tous les outils qu'on vous a pas encore présentés, comme euh, Lime ou Finalize, par exemple. Toute la toolchain de Quantic passe par nous. Tout, tout, tout, tout, tout. On travaille avec tout le monde. La DTE, c'est pas du tout un QA dans le sens où on teste absolument pas le jeu, on teste vraiment les logiciels qui permettent de le faire. Et le QA, vraiment, il teste le jeu, à proprement parler. Une fois qu'il est passé par les équipes de production qui ont fait le jeu, eux, ils testent vraiment, vraiment le, le jeu final. Moi, je suis arrivé sur Eviren, et sur Eviren, en fait, il n'y avait pas DTE, il y avait des testeurs outils qui étaient intégrés au QA. Et à un moment, la décision a été prise de faire une équipe dédiée à ça en fait, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de logiciels faits par les RDA quantique quantiques et du coup il faut quand même des gens dédiés uniquement à ça. L'intérêt principal d'un tel service c'est qu'on permet aux équipes qui produisent le jeu d'avoir des outils stables, d'avoir des outils dans lesquels ils ont confiance et de pouvoir continuer à produire même quand il y a des énormes changements de tech, parce qu'en fait on les teste en amont et on leur livre quelque chose qui est extrêmement utilisable. Par exemple, on a fait un changement de tech complet pendant des trois. On a changé l'intégralité des outils quasiment et il y a eu zéro jour d'arrêt de production parce que tout a été testé en, amour, en fait. Je pense que c'est vraiment un pari qu'ils ont fait ici d'avoir un service de testeur outils intégré à l'entreprise directement. En fait. Et c'est un choix, je pense, qui a été payant, vraiment. L'intégralité du process de la DTE, ça commence par ce dont ont besoin, les équipes qui produisent le jeu, ils ont besoin de correctifs pour les bugs, de nouvelles features, de nouvelles choses pour permettre d'avancer le jeu, en fait. Donc, ils font les demandes à la production. Nous, on va consulter la production, on va dire « Hey, vous avez besoin de quoi ?» À ce moment-là, la production nous fait une liste de ce dont ils ont besoin. Nous, on récupère la liste, on la met dans les outils, on vérifie que ça casse pas l'intégralité de la toolchain, c'est quand même mieux. Et une fois qu'on a bien vérifié que... Euh, les nouvelles features étaient bien là, qu'elles ne cassaient rien, que personne n'avait rien cassé à droite en tapant à gauche. On livre les outils dans ce qu'on appelle une SP. Ce qu'on appelle un service pack, c'est un ensemble de features et de correctifs pour les équipes de production. C'est nous qui décidons en accord avec les équipes de production de ce qu'on met dedans. On crée une version des outils avec ça, on la teste, on la livre. Et il y en a une tous les 15 jours. À oui. peu près. Modulo, <rire> Modulo les bugs Ça consiste d'abord à reproduire un bug, j'ai trouver un, ou le reproduire si on, on a déjà vu, mais qu'on n'a pas encore les steps ou les, la manière exacte de déclencher ce bug. Ensuite, ça consiste à l'entrée dans Jira, qui est la base de données qu'on utilise pour traquer tous les bugs, qui recense tous les bugs que j'ai rentrés personnellement et qui sont triés par outil, par équipe, par sévérité, par priorité. Un jeu comme des trois, en termes de, de bugs, outils, c'est Plusieurs milliers, en termes de bugs au total, avec les bugs jeux, avec les bugs outils, on était largement au-dessus des 10 000 bugs. Pour travailler à la DTE, ce qui est bien, c'est d'être curieux. C'est vraiment un rigoureux, bien sûr, ce genre de choses, mais être curieux, c'est très important. Il faut vraiment avoir le réflexe de « Tiens, qu'est-ce que ça va faire si je fais ça ou si je ne fais pas ça ?» Vu qu'on a beaucoup d'outils à tester, beaucoup de versions de ces outils, et il faut réussir à garder une idée de qu'est-ce qui est fonctionnel sur quel outil et sur quelle version de cet outil, et de derrière savoir se servir de cet outil, au moins de, de manière à produire le, le même travail que les développeurs derrière. Alors nous, l'avantage c'est qu'on travaille absolument avec tout le monde. Euh, on travaille avec toute la RD, on travaille avec toute la production et on travaille avec toutes les équipes de production. Donc on est en contact permanent avec les artistes, avec les caméramens, avec les gens qui sont au script, avec l'intégralité de la RD, toutes les équipes, etc. On voit absolument tout le monde. Théoriquement, on est capable de créer des jeux tout seuls. Ils sont très moches, ils ne pas très bien. Il sera peut-être pas très très fun, mais on peut faire un jeu.